Et nous sommes en direct, je crois, avec une petite minute de retard, on est désolé. bonsoir à tous, euh, bienvenue au, au live meeting de All Over et on est en compagnie de Christophe et Anne-Sophie, euh, les vous. deux cofondateurs, euh, ouais. qui sont avec nous ce soir, euh, le temps que tout le monde se connecte, je, je vais vous présenter euh, le format, l'outil pour ceux qui ne connaissent pas, donc l'idée là c'est que euh, c'est que Anne-Sophie et Christophe vous présentent euh, all over pendant une quinzaine de minutes et ensuite euh, c'est que vous puissiez vraiment échanger avec eux et poser vos questions, donc vous avez un onglet pour ça donc euh, la question euh, et donc on, à la fin de leur, leur présentation on pourra dérouler chacune de vos questions pour ceux qui le souhaitent vous pourrez aussi monter sur scène pour que ça soit plus vivant euh, donc voilà, ne soyez pas timides euh, exprimez-vous sur le chat, posez vos questions sur longue question et, et montez avec nous si je vous invite, vous n'êtes pas obligé, hein, bien sûr mais pour, pour ceux qui poseront des questions je vous, je vous inviterai à les poser sur scène euh, si vous le souhaitez euh, on attend encore un petit peu euh, Anne-Sophie et Christophe que tout le monde se connecte je regarde combien ça commence à se connecter euh, et, puis, euh, et puis après euh, go pour, euh, pour le pitch, je pense qu'on peut commencer, ça commence à pas mal se connecter. Et puis de toute façon, pour ceux qui auront loupé le début ou la fin, il y aura un replay qui, qui sera disponible après sur la fiche projet. Donc, euh, donc euh, voilà, pas d'inquiétude pas par rapport à ça. Du coup, je vous laisse, je vous laisse démarrer tous les deux. Merci. D'accord. Donc, j'ai euh, bah, présenté rapidement euh, all over. Euh... M'arrêter si vous avez des questions, parce que je vais essayer de tenir le timing. Donc, bah, chez All on, on est c'est simple hein, on est fier de revivre, de repenser, de recréer, de rejouer, de relancer, de retravailler, de réinvestir, de reconditionner et surtout de reconsommer. Tout le modèle économique repose là-dessus c'est bien vraiment, euh, ciblé et, et, et focus sur la reconsommation. Alors, je me trompe pas d'ordinateur, ce ça serait, ça serait dommage. Voilà, hop là. Donc, notre vision, pour, pour, pour, pour, pour faire très court et pas dire la, la slide en entière, c'est, euh, voilà, Allover s'est créé sur un concept simple, c'est de, de pouvoir lutter contre le, le, le gaspillage de... de le, le gaspillage de produits électroniques et, et, et, et, et donc lutter contre tous ces déchets qu'on qu peut avoir dans le secteur et, et vraiment de prôner la reconsommation. Donc, pour nous, la reconsommation, c'est vraiment important. Est, on, est, on, est, on est loin de l'idée uniquement du reconditionnement. L'idée est vraiment de pouvoir donner une continuité de vie maximale sur, le, sur un produit, quelle que soit son origine et quel que soit son état. Donc, ça peut être un produit qui est, euh, qui est à reconditionner ça peut être un produit qui est simplement euh, en cosmétique à, à, à, à, à, à corriger ça peut être un packaging abîmé. L'idée voilà. c'est qu'un produit qui n'est qui plus en rayon et qui risque de finir soit en export sauvage, soit, soit en déchetterie ou on ne sait où, c'est de lui donner le moyen de, de, de continuer, de continuer son, euh, bah son, son, son objectif de base, c'est-à-dire de satisfaire le besoin d'un client en fonction de, de, de, de, de, de, de ce qu'il apporte en, en, en service et d'usage. Donc, le constat, c'est quoi Je me trompe d'ordinateur, ça commence. Donc, le constat, c'est quoi bah Les e-déchets, bah ils atteindront 74 millions de tonnes en 2030, hein, mais ce n'est pas rien. Euh, 20% concernant principalement l'informatique, les écrans moniteurs et les smartphones. Donc, c'est vraiment une catégorie importante, enfin des catégories importantes de... De, de, de, de déchets hein, en France. Donc, on constate aujourd'hui, pour donner des, des chiffres de marché, hein, pour qu'on se rende compte un peu de la, la, la consommation de la surconsommation qu'on peut avoir sur ce secteur, c'est plus 7% annuel sur le segment du PC Gamer hein, d'ici 2023, c'est plus 15% sur les consoles, c'est 7 millions de hardware, consoles et PC vendus en 2020, euh, voilà avec une croissance de plus 11%, c'est 14 millions euh, de, de moniteurs, donc plus 8%. Euh, si on, on, on ramène ça en euros pour se donner une vision aussi euh, business et marché de tout ce qu'on vient de se dire là. Hein, la part de marché PC en 2020, c'était euh, 689 millions d'euros et les consoles accessoires, 954 millions d'euros. Juste pour revenir un peu sur un historique des consoles, hein, pour vraiment qu'on ait une idée de ce qu'il peut y avoir en déchets potentiels, euh, depuis 89, hein, depuis le, dans le top 10 des consoles, on a plus d'un milliard d'unités qui ont été mises sur le marché. Ce n'est pas, pas rien quand on parle des, des consoles de jeu. Notre réponse elle est simple, hein, c'est d'offrir une, une seconde chance à ces produits, euh, ces, ces produits qu'on appelle du produits high-tech ludique, et, et s'engager euh, également dans la, dans la durabilité de l'usage. Euh, pour donner une idée de, de comment perçoivent euh, les, les Français euh, ce, ce, ce secteur de, de la reconsommation, bah 58% des Français se disent prêts à acheter un smartphone reconditionné, donc c'est beau, hein, c'est comme le marché étalon hein, dans, dans le secteur de l'électronique, c'est plus 4%, et 40% de ces achats se feront en ligne. La seconde main, ça représente 9% du marché du e commerce français et 25% des ventes d'Apple. Donc, un quart des ventes des produits Apple se font dans le cadre de la seconde main. La France est le troisième marché de la seconde main euh, en Europe, devant l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Donc, on est un marché qui est très, très porteur sur ce secteur. Notre mission, bah, c'est d'être un booster de la reconsommation, comme on l'expliquait tout à l'heure. Donc, euh, comment ça se passe et bien, Tout simplement, nous, on va, on va aller faire de l'achat ou du dépôt-vente ou de la récupération d'un vendu re retour et revue quel que soit l'état qu'on expliquait en, en préambule euh, et quelle que soit la provenance, hein, donc ça peut être de, de distribution, euh, distribution physique, ça peut être de distribution digitale, ça peut être euh, auprès de marques, auprès d'opérateurs téléphoniques ou simplement de, de, de parcs d'entreprise. Ensuite, quand on a saisi ces lots, euh, que ce soit par un mode d'achat ou dépôt-vente, nous, euh, on, on se charge de la remise en état cosmétique et technique de manière intégrée et ou via des partenaires euh, en fonction de, de l'importance du gisement qu'on récupère. Donc, on fait une espèce de, de système d'accordéon, on adapte notre, notre capacité de production en fonction de, du, du gisement récupéré. Ensuite, quand tout est remis en état, on remet, on remet en vente directement sur notre, sur notre plateforme, pour ne pas perdre de temps, en live commerce. Donc, c'est comme un peu comme au marché avec chez Poissonnier. C'est le poisson du jour. Bah nous, c'est nos produits du jour. Donc, on ne perd pas de temps, on met en vente. Ce qui ne se vend pas, on n'attend pas un mois, deux mois, trois mois pour écouler la marchandise. Ce qui ne se vend pas dans les, dans les 72 heures sur la plateforme, ça part directement sur d'autres canaux, canaux de redistribution, qu'ils soient digitaux ou physiques, pour, pas, voilà, pour vraiment faire en sorte que, que cette marchandise trouve preneur et qu'elle qu ne devienne pas elle-même un déchet, et, etc., etc. Et c'est comme ça, sans fin, avec l'ensemble de, de, de nos partenaires sur le secteur. Je vais pas sauter une slide. Euh, Hop. Notre modèle économique, euh, c'est de lachat vente, hein, vous l'aurez compris, avec une revalorisation en seconde vie. La marge commerciale brute qu'on a dégagée euh, en 2020 était aux alentours de 31%. Euh, là, on cible une, une marge à peu près à 38% sur 2021. Euh, euh, alors, L'origine produit, la manière dont, dont on achète évolue selon le contexte marché, en ce moment avec, avec la crise sanitaire, ça a un peu bougé au niveau du poids. On était à 80% en dépôt grand fournisseurs et 20% d'achat ferme. On est plutôt sur un équilibre à date, voire même un dépassement de l'achat ferme euh, ou en tout cas de l'achat différé euh, vu le contexte économique avec un paiement fournisseur selon les conditions qui peuvent aller jusqu'à 90 jours. Et la, les zones pays qu'on adresse, donc 80% de notre, notre, notre, notre, notre, notre production est, est vendue en France et 18% sur l'Europe. La répartition des produits par origine, comme on, on, on expliquait tout à l'heure, on est à peu près sur, sur les invendus sur stock retraité à 47%. Donc, ça, c'était sur le 2021 jusqu'à à peu près au, au mois de septembre. Euh, on, en reconditionnement, on est à peu près à, à, à 35% dont 13% reconditionnés, reboostés par rollover et 22% par nos partenaires. Aujourd'hui, on est plus à 50-50 hein, sur la partie reconditionnement partenaire et nous-mêmes, voire même un dépassement en ce moment à bah, plus 80% pour nous, 20% de nos partenaires. 13% sont d'origine de, de, de type emballage abîmé et 5% concerne des, des, des retours e-commerce et, et centrales d'achat. La répartition des ventes par catégorie de produits, euh, c'est euh, à, à date à peu près 40% en téléphonie et euh, 35% en informatique. Alors attention, quand on parle de téléphonie, on ne couvre pas toute la téléphonie du marché. Euh, on n'est pas des spécialistes de la téléphonie. On, spé on se spécialise, nous, dans, le, dans le téléphonie, la téléphonie mobile ludique. Donc C'est-à-dire des téléphones portables qui vont surtout être dédiés à, aux plateformes de jeux ou au gaming. Donc c'est une gamme très raccourcie, vraiment dédiée dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, aux jeux. Ça représente à peu près une largeur de gamme de d'une vingtaine de références et pas de tout le marché, on ne on fait, on fait pas tout ce qui existe, on ne fait pas les, les petits téléphones, on s'y est essayé, on a, on a essayé de trouver des, des niches, mais on est vraiment spécialisé en téléphone, ludique et gaming depuis, depuis quelques temps. Donc l'informatique pèse 35%, les consoles 11%, les accessoires 5%, et la mobilité urbaine à peu près 4,5%, L'estimation d'évolution sur 2022, donc l'informatique va, va grossir et passer à 40%. Les consoles vont quasiment doubler, passer à 20%. Et un nouveau secteur d'activité va arriver sur 2022 avec un partenariat qu'on vient de finaliser sur les écrans moniteurs qui vont donc peser à peu près 13% euh, sur 2022. Donc vraiment, on s'adresse de plus en plus aux ludiques. Les moniteurs à écran, vous aurez compris, c'est pour bien sûr adresser les consoles et la partie informatique. La répartition des ventes par canal, bah en B2B2C, euh, c'est à peu près 71% de nos ventes. Et en propre, on est à peu près à 30%, 30 de, de, de, de nos ventes à travers euh, le B2C à 15,6% et en B2B à 13,6% euh, à date. Là, juste pour expliquer peut-être un petit peu, quand on parle de B2B2C, c'est qu'on va vendre nous un intermédiaire qui adresse à un client final qui est un particulier voilà, donc, euh, nous, on, on interagit sur, un, euh, sur une entreprise, mais qui, elle, adresse euh, un client particulier. Euh, C'est un poids qui est important aujourd'hui, parce que c'était pour nous beaucoup plus rapide euh, de travailler avec des partenaires qui ont déjà un trafic installé, une audience, euh, un site web, etc., et de faire monter, nous, petit à petit, euh, nos canaux, en prenant de la notoriété tranquillement, sans investir des tonnes et des tonnes en marketing pour se faire connaître. On a vraiment basé les choses nous, bah, sur notre contenu, sur le bouche à oreille, sur nos réseaux sociaux, pour euh, construire euh, cette part de marché qui est déjà euh, sympathique euh, sur nos ventes en propre. Et surtout, c'est que les gisements sont tellement importants qu'à un moment donné, ça serait dommage de se dire, voilà, on veut être mono-canal, mono-enseigne. Euh... À un moment donné, si on veut vraiment faire du, du, du, du, du, du boost sur, sur la reconsommation, il faut à un moment donné aller pouvoir distribuer partout, d'où le nom « Allover hein, ».« Allover », c'est partout. Il faut qu'on soit partout pour évangéliser déjà sur cette, cette, cette vision, cette quantité de la reconsommation, mais surtout que les chisements sont de plus en plus importants. Et à un moment donné, on ne pourra pas tout écouler tout seul, c'est impossible. Et c'est même, même euh, je trouve, très, très, très, très euh, sympa de travailler avec des partenaires comme MacMarket, comme Fnac, comme Darty, comme Cdiscount comme ou autre, pour, pour, pour écouler cette marchandise qui ne va, qui ne va que, que grossir en termes de, de, de gisements à, à récupérer sur, sur la partie euh, sur laquelle on est installé, c'est-à-dire le, le high-tech ludique. Alors, quoi de neuf depuis 2019 bah c euh, À date, c'est plus de 1,6 million de chiffres d'affaires euh, générés, c'est plus de 20 000 produits sauvés, c'est euh, plus de 31% de marge euh, brute, euh, on a fait 4 000% par le marché sur back-market sur la partie gaming à notre lancement euh, sur l'été 2021, ça ne fait que grossir. Euh, c'est plus de 40 000 téléchargements de l'appli, euh, c'est 10 000 appli actives, c'est 250 connexions /minute par, euh, par, en pic euh, quand on, a, on, on faisait nos, nos, nos, nos, push, euh, nos push et on lançait la marque avant la crise sanitaire. Après, on, bah, on a arrêté les investissements parce qu'on ne savait pas où on allait, mais ça, on pourra en reparler. Euh, Derrière, en tout cas, ça a permis de tester la, la, la résistance de nos serveurs, de la, de, la, de, la, de, la, de, de la technicité de notre appli. Et puis surtout, euh, voir comment notre marque pouvait, pouvait faire un carton dès qu'on faisait un focus sur, sur, sur, sur ce sujet. Voilà, après, euh, avec ce qui s'est passé au niveau sanitaire, on a préféré être prudent et euh, de jouer la prudence. Ça nous a ouvert, ouvert bah, d'autres canaux comme le B2B2C et d'autres canaux pour continuer à, à écouler notre marchandise. Euh, C'est 602 000 vues, mais plus que ça, à date de notre film de lancement. C'est ça qui nous a lancé, hein, notre, film, notre film publicitaire... Euh, qui, qui résume à notre, notre vision et comment, comment on voulait faire de la reconsommation. Euh, donc, c'est à peu près un million avec nos partenaires, un million de vues à peu près au global. C'est 2000 followers sur Instagram également. Et puis, une bonne, euh, une bonne notation de nos clients. Hein. On est à, à 4,7 sur l'App Store, 4 sur Google, 3,4 sur Google Play, euh, 5 sur NetDarty, 5 sur cd 4,2 sur Market, C'est plus, plus, plus, plus de 8000 clients qui nous ont notés. Au global, vu qu'on fait des produits de seconde vie qui ont quand même un, un, un taux de retour quand même plus élevé que le neuf, c'est. Je pense une très bonne note, un très beau score pour une, une très jeune marque. Nos ambitions de développement, c'est de continuer à percer sur cette, sur cette partie ludique et gaming. Donc, c'est le lancement d'une de, de, de, de, gamme de, de PC, déjà où il y a eu sous pilote cet été avec, avec Black Market, mais qu'on va continuer avec des PC beaucoup plus responsables, assemblés via des via usines. Euh, dans le cadre de l'inclusion sociale, avec, en, en jeune venture avec le groupe ID. Donc, c'est tout ça, tout ça dans le cadre de la loi AGEC qui va, qui va prendre encore plus ses formes sur 2022, qui va imposer aux administrations de s'équiper à autour de 20% de produits seconde vie. Donc, tout ça, c'est vraiment… ça a été testé. Maintenant, on va aller plus en volume, en tout cas, pour, pour se développer sur cette partie computing. Euh, développer notre réseau de web store. On a lancé le pilote dans les Yvelines, donc à Maison fille qui fonctionne très bien, on double le chiffre d'affaires chaque mois, hein. donc c'est quelque chose qui fonctionne très bien, quelque chose qu'on va développer en, en, dans les uns esprit shop Shop-in-Shop à travers euh, le, un réseau de, de, de, de, de recycleries, de ressourcerie et bien sûr, de continuer à développer notre appli all over. Aujourd'hui, l'appli qu'on a lancé, on a fait vraiment ce qu'on appelle du rétro e-commerce. On a fait du basique de chez basique, pas de moteur de recherche pour ne pas, pour pas bouffer des ressources serveurs. On a codé vraiment au, au plus simple et au plus efficace. Maintenant, c'est d'y accoler à un back-office digne de ce nom pour pouvoir gérer des gisements aussi importants. Mais sur le front, on sera toujours sur quelque chose d'assez modeste, d'assez peu, peu consommateur de ressources pour être dans l'esprit tout simplement, mais euh, en tout cas derrière, on va devoir euh, renforcer notre base pour être beaucoup plus efficace en B2B, en B2B2C, mais aussi en B2C. L'équipe, bah elle est assez réduite, hein. voilà, on, est, on a fait un peu, un peu plus d'un million par mois, par an, je veux dire, avec cinq personnes, donc les deux fondateurs que vous voyez devant vous, et trois personnes, trois apprentis hein, qui nous accompagnent depuis, depuis, depuis le, la fin de l'année dernière, hein, mm. clair, pour, pour pour gérer cette croissance. Et on a au capital aussi Players Paris, qui est un peu l'équipe créative qui nous permet de, de, de créer ce contenu vidéo et ce contenu écrit de, le, le plus efficace possible pour faire le plus de... de, comment dire, de d'exposition de notre marque à moindre coût. Le plan de financement, euh, quel est-il eh ben, est, voilà, On est à la recherche d'un million million et demi, un million et demi, euh, un million et demi euh, dont euh, un million en equity, euh, 500 000 en dette. Donc ça va servir à quoi bah, Principalement à aller saisir ces gisements. Euh, donc un million dédié vraiment au gisement et bien sûr à la construction de l'équipe qui va nous permettre de gérer ce gisement parce que ça ne ça gère pas à deux d'aller chercher autant de, autant de gisements euh, même si on en fait quand même pas mal beaucoup euh, déjà à date. Euh, et 200 000 euros qui seront consacrés à l'outil informatique donc pour optimiser, optimiser les ventes à travers une gestion une gestion back-office beaucoup plus beaucoup plus chiadée et une meilleure gestion de l'offre aussi du fait du nombre de SKU, de, de, de, de, de références que ça a que ça génère de, de, de pouvoir se saisir de gisements aussi importants. Voilà pour rollover, Chez Allover, donc on est fier de reconsommer et on n'a pas eu le temps de se présenter exactement sur notre, notre, notre passé. On l'a fait au plus vite, mais si on voulait revenir sur ce qu'on a fait avant, il euh, n'y a aucun souci pour vous expliquer un peu qui on est et ce qu'on a fait jusqu'à jusqu maintenant. Voilà. Merci à tous les deux, bon, on, a, on a un peu de temps hein, si vous voulez euh, expliquer un peu vos parcours je pense que ça peut être aussi euh, un élément euh, hyper intéressant euh, de voir euh, qu'il bon, des spécialistes je, peux, donc, euh... bon, ouais, je vais commencer du coup ça se voit peut-être à ma barbe dinosaure du e-commerce, hein, ça fait plus de 20 ans que je suis dans e-commerce, j'ai commencé en 99 avec, euh, avec Rue du Commerce, en fait j'ai rejoint à l'époque Gauthier Picard et Patrick Jacquemin pour lancer Rue du Commerce, simplement je suis resté 11 ans à leur côté au comité de direction, voilà, on va pas refaire toute l'histoire de Rue du Commerce mais c'était les, les premiers pas du digital, les premiers pas du du e-commerce en France, première marketplace en France. Voilà, donc on a créé euh, tout ce qu'on peut imaginer euh, euh, autour du e-commerce. Euh, ensuite, j'ai rejoint euh, Auchan e-commerce international. Donc, c'était une nouvelle division qui se créait chez Auchan. Ça faisait 19 ans que Auchan n'avait pas créé de nouvelle division. Donc, j'ai rejoint la DG, la DG Monde pour, pour, pour, pour, pour lancer cette, cette division. Donc, on a racheté tout le fonds de commerce e-commerce d'Auchan. Et, euh, et j'ai pris en plus on parlait, le mandat de, de direction générale de Grobil.com, qui était une filiale, filiale d'Auchan depuis 2005, et qui était le premier magasin high-tech d'Auchan. Voilà. Donc j'ai passé avec eux pendant deux ans, et ensuite je suis revenu un peu à mes, à mes besoins de start-upper, de, de, de, de création et de, de, de, de bouleverser les, mod les modèles économiques. Et on s'est lancé dans, à l'époque avec Jean-Jacques Carnal dans l'économie collaborative. Donc on, quand on en parle aujourd'hui, ça paraît évident, mais en 2012, c'était carrément... carrément tout neuf, hein. Il y avait, on débutait avec un, un Airbnb, donc on a créé cet outil, la première application mobile de mise en relation de, de, de, de, de gens entre eux pour, pour, pour se rendre service, en gros, le, le slogan de départ, c'était euh, « Rendez vos... vos » c'était à Paris, hein. donc, rendez Rendez les parisiens vos voisins, enfin, Transformer, transformer tous les, tous, tous les parisiens euh, en voisins. Et l'idée, c'était de pouvoir se, euh, se rendre service à travers, à travers du troc. Hein. Simplement, voilà, j'ai des cours de maths, Est-ce que tu peux faire passer la tour de chez moi J'ai pris à acheter trop de risques. Tu pourras me changer contre des pattes. Voilà, tout ça de manière géolocalisée. Et, euh, et, et voilà, donc ça a été revendu à, à Casino. On a levé 10 millions hein, d'euros de, à l'époque. C'est aujourd'hui maintenant dans le, le giron de Casino. Et en parallèle, j'ai rejoint euh, le groupe Pixmania. Euh, à l'époque repris par un groupe allemand qui s'appelait Mutares, qui, euh, qui était mon gros concurrent chez du commerce qui était le numéro un européen euh, du e-commerce. Euh, mm. J'avais la curiosité, curiosité peut-être malsaine d'aller voir ce qui se passait si chez ce concurrent qui m'a fait euh, suer pendant des années. Et donc euh, j'ai rejoint la, la direction générale pour, euh, pour retourner l'entreprise. Euh, et après, trouver un repreneur au bout de ces deux ans de retournement, euh, donc, qui était le, le, le, promis, le leader du, du, du, euh, du, euh, du téléphone en conditionné qui s'appelait euh, euh, Remade. Donc, on a travaillé après deux ans euh, avec Remade avant de tout, tout quitter pour, pour lancer All Et c'est là que j'ai rencontré euh, Anne-Sophie, qui est un bébé Pixmania. Oui, ouais, voilà, moi je, je, je suis tombé dans la marmite euh, quand j'étais petite, hein, en sortie d'études, sortie d'école de commerce. Euh, j'ai tout de suite. Euh... Euh, bah, Tenter l'aventure chez Pixmania qui, qui, voilà, qui, qui démarrait tranquillement euh, à l'époque en, en 2005. Et donc, j'ai connu bah, toutes, euh, toutes, ces, toutes ces époques aussi euh, du e-commerce, les, les fortes croissances, euh, la naissance des marketplaces, l'internationalisation, les, les, donc euh, euh, tous ces projets euh, hyper intéressants. Entre-temps, j'avais fait une petite parenthèse. Euh, euh, petite parenthèse, dans une, dans une agence média, parce que j'avais un projet personnel de, de déménagement dans le sud. Euh, et puis finalement, bon, bah, j'ai été recontactée par Pixmania, qui était devenu un monstre, qui faisait un milliard d'euros, voilà, qui était vraiment devenue une très, très grosse euh, multinationale. Euh, et donc là, bah, j'ai évolué euh, dans les services publicité, marketing. Euh, et puis lorsque, lorsque voilà, j'ai rencontré Christophe, donc on a opéré ce... ce ce changement de, de Pixmania et ça a été un gros gros projet également informatique euh, avec euh, voilà un, un site euh, un site qui était sur plus de 14 langues à migrer avec une base client historique de, de plus de 10 ans Donc, voilà c'était vraiment un gros gros chantier euh, au niveau du, de la gestion de projet digital et puis voilà on, on a discuté ensemble on a vu plein plein de choses finalement dans, dans toutes ces années de e-commerce euh, dans toutes ces années de distribution et puis on a eu envie de faire quelque chose qui nous ressemble. Voilà, voilà qui nous ressemble et surtout qui avait du sens parce que bien sûr qu'à l'époque quand on a créé le e-commerce, on avait l'envie de, de changer un peu la distribution, on avait envie de, de, de mettre un coup de pied dans la fourmilière de l'entente sur les prix qu'il pouvait y avoir à l'époque dans, dans, dans la distrib. À chaque fois qu'on a créé les choses sur le digital, on voulait toujours transformer les choses, on ne pensait pas qu'on est créé des monstres en tout cas euh, voilà, avec le temps. Et euh, donc, du coup, là, on a voulu tout balayer et, et, et, et faire un, un commerce beaucoup plus responsable, beaucoup plus, euh, beaucoup plus humain, beaucoup plus, beaucoup plus de proximité, et aller retourner un peu auprès auprès des auprès des clients et évangéliser autour de notre vision de, de la reconsommation. Chose qu'on pratiquait déjà, que ça soit chez Rudico ou chez Pix, hein, on avait toujours cette vision de vouloir remettre sur le marché des produits de notre propre, euh, enfin, de nos, nos propres retours. De, on le faisait déjà, mais c'était pas c'était pas aussi profond que ce que, que le projet qu'on avait là avec avec All over qui était avant tout de faire des produits écologiquement beaucoup plus responsables, même si ce n'est pas parfait, mais surtout aussi de, de, de, de, par cette économie créée, pouvoir créer de l'inclusion sociale. Et ça, c'était euh, un pari qui n'était pas simple, sachant qu'on ne vient pas de l'inclusion sociale, il fallait qu'on trouve des partenaires pour pouvoir le faire, mais il fallait d'abord prouver que l'économique pouvait être viable pour pouvoir après aller sur l'inclusion sociale. Donc on, on, là, on a prouvé qu'on pouvait faire de l'économique euh, vraiment viable et performant, et on peut aller encore plus loin que ce qu'on fait à date dès qu'on aura les, les, fonds, les fonds suffisants, et, et après générer bah, de, du, du social... Euh, autour de notre de notre savoir-faire et de notre de notre passion du, bah, du, du high tech unique. Voilà. Donc du coup à vous deux, ça fait 30, 30 ans d'expérience dans le e-commerce. Ouais, c'est ouais, moche c'est mais c'est ça. Peut-être avant de prendre les questions, euh, je vais juste rappeler, euh, du coup, ou énoncer plutôt les raisons pour un, investir sur le dossier que, voilà, que nous, on a identifié avec l'ITA et euh, vous exposer aussi les, les euh, principales conditions d'investissement. Et puis après, on passera à, à vos questions. Il y en a, a quelques-unes qui sont d'ailleurs très intéressantes. Euh, du coup, juste pour, pour revenir sur les, les quatre raisons que nous, en tout cas, on a identifiées euh, chez l'ITA qui sont euh, les quatre forces d'allover, c'est tout d'abord le positionnement unique euh, et pourtant sur un marché très concurrentiel, donc c'est pas forcément tout de suite évident de voir ce positionnement unique, mais euh, je pense que vous avez dû avoir une meilleure vision aujourd'hui après, après le, le pitch de, de, de Anne-Sophie et Christophe et peut-être aussi avec vos questions auxquelles ils répondront. Euh, ce positionnement, il, il, il, est, euh, il est dû aussi à un savoir-faire particulier sur votre construction, du coup, d'un du, du, catalogue pertinent et d'une méthode de, de sourcing qui est, qui est adaptée, euh, aussi du fait que vous avez euh, une connaissance euh, du métier assez forte. Euh, vous avez aussi, un, du coup, euh, ce positionnement, il est grâce au savoir-faire technique, euh, avec vos partenariats sur la remise en état euh, les, des équipements, la réparation et tout ce qui est customisation. Et c'est aussi dû euh, à votre offre variée. Euh, qui agit, qui, qui est exclusif sur certains segments, avec un fort engagement social. Donc ça, c'est très important et c'est la, la principale raison, en tout cas, pour nous. La seconde, c'est euh, le fort potentiel de marché, euh, avec la taille euh, des gisements euh, d'équipements électroniques qui sont énormes et qui continuent à être euh, de plus en plus conséquents. Euh, donc euh, et y compris sur les segments peu adressés par les autres acteurs du, du reconditionné. Euh, donc euh, donc ça c'est très important. Le troisième c'est le fort du coup impact environnemental sur un secteur qui est très polluant euh, avec euh, en faveur du coup de la circularité des équipements des électroniques euh, et notamment aussi avec le, le parcours euh, dont vous venez d'exposer de, euh, sur, sur le parcours d'insertion. Et enfin, c'est déjà c est, c est, c est, c est très rare à ce niveau et, et avec enfin, peu de personnes, c'est un modèle économique euh, euh, qui, est, qui est déjà presque rentable, vous n'êtes pas très loin, avec, euh, avec un besoin de financement euh, euh, globalement limité au stock. Donc, vous avez très bien fonctionné euh, en l'état, mais aujourd'hui aussi, euh, vous avez besoin de cette levée de fonds pour. Euh, pour pouvoir acheter du stock, pour pouvoir répondre à une demande de plus en plus croissante et là vous êtes limité en termes de ressources donc cette levée de fonds elle répond à un vrai besoin aussi opérationnel et, et, et qui est très important donc aujourd'hui on, on lève 500 000 euros ensemble, on fera probablement en deux tranches euh, puisque euh, l'année fiscale a, approche rapidement. Donc, euh, on veut vous ayez l'opportunité d'investir sur 2021. Donc, on fera une première tranche autour de 250 de 000 euros avant de, de faire une seconde sur sur l'année 2022 probablement. Et donc, euh, ticket d'entrée à, à 100 euros euh, et plus-value potentielle Et vous du coup, vous aurez l'éligibilité à la réduction d'impôt de 2021. Donc, ça, c'est important à noter puisqu'on va passer en collecte très prochainement, probablement euh, demain soir ou, ou vendredi matin, ce, selon euh, comment on avance sur… Euh, on finalise la, la partie juridique. Du coup, si c'est bon pour vous, on va prendre les questions. Ouais. Euh, on a… Euh, bah, voilà, les deux premières sont de Vini euh, et donc la première, c'est qu'est-ce qui vous distingue de tous les acteurs du secteur type cash converters, easy cash, back market, vous l'avez un peu expliqué, mais je pense que c'est bien vraiment de rentrer dans les détail parce que au premier abord, ouais. on se dit quelle est vraiment la différence par rapport au positionnement, oui, oui, etc. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, déjà, bon, euh, ce sont des partenaires hein, avant tout, donc on ne se considère pas comme concurrent de, de, de, de, de, de, de ce type d'enseigne, mais au contraire, être complémentaire et, et être partenaire. Pourquoi? Donc on a on a mis une matrice de toute façon, dans, notre, dans notre deck, on pourra, vous pourrez la, la, la regarder, mais aujourd'hui, quand vous prenez déjà le secteur de, de, des, des caches converteurs euh, on va faire toutes les enseignes, on va dire tout, tout ce type d'enseigne de l'occasion, euh, voilà, ils font de l'occasion. Donc, euh, on n'est on, on, on pas du tout sur la même, la, même, la même remise sur le marché en termes de produits. Nous, on refait des produits remis à neuf sur lesquels on apporte une plus-value packaging. On, on, on essaie de valoriser, okay, voilà, on, on valorise la, la, la, la reconsommation. On veut que ça soit vraiment un plaisir et on le voit aujourd'hui, les gens sont prêts à offrir maintenant des produits d'occasion. Euh, enfin, des produits de seconde vie. Un produit d'occasion, c'est plus compliqué à offrir parce qu'il n'est il, il, il pas en préparation, il est, il est souvent bah, voilà, dans l'état brut euh, qu'il a été récupéré. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes segments. Mais pour autant, ils peuvent se croiser parce qu'on peut récupérer des produits d'occasion qu'on va valoriser soit techniquement, soit cosmétiquement, pour en faire un produit de reconsommation, comme on peut l'imaginer, à un degré, des fois même supérieur à ce qu'on peut appeler le reconditionnement. Voilà, euh, Et sans pour autant toucher à l'électronique particulièrement, juste par la cosmétique. Donc aujourd'hui, euh, on est partenaire de tout cet environnement qui nous permet d'aller couler la marchandise en fonction du cœur de cible qui est sur lequel on va, on va, on va pouvoir s'adresser. Alors, je m'exprime simplement. Nous, on vend aussi, comme on peut acheter aussi des produits sur les, sur les, sur les acteurs de l'occasion, et on va adapter le, le type de produit à ces acteurs-là en fonction de leurs besoins, qui ne sera pas les mêmes besoins, par exemple, chez Fnac Darty, ou qui ne sera pas encore le même besoin chez Back Market. Donc, on va refaire, quand on fait, donc on construit notre arbre de besoins on construit un arbre de besoins adapté à nos clients, et, et on va sourcer nos produits en fonction de cet arbre de besoins. Donc, au global, euh, on est loin des concurrents de, de, de, de, de, de l'ensemble de ces enseignes. On est dans un environnement de la seconde vie, mais on est dans, dans, dans, une, dans, un, dans un esprit de revalorisation du déchet, ce qui permet créer des, de, de créer des produits qui sont proches du neuf ou en tout cas exclusifs par rapport aux produits qu'on peut retrouver euh, de, manière, de manière générale sur des produits euh, typés occasion ou des produits de, de, de, de reconditionnement qui sont souvent très très euh, centrés sur, sur les produits du type téléphonie. Nous, on est vraiment sur du, du ludique, donc on, fait beaucoup, on a fait beaucoup de mobilité urbaine, on a fait euh, beaucoup, beaucoup de gaming, euh, et c'est là-dessus surtout qu'on vient nous chercher pour amener cette différenciation, plus qu'un énième acteur de la téléphonie. Nous, la téléphonie, on en fait que par opportunité et parce que le segment gaming, euh, il, il existe sur, sur, sur la partie téléphonie, mais on ne va pas devenir un énième euh, re-commerce, un énième remade, ce n'est pas du tout notre métier. Voilà. On reste sur notre niche du ludique, et sur le ludique, on fait de la revalorisation euh, de, de, de produits. Du coup, vous avez souvent été challengé sur cette différence et, et je vous imagine que vous devez souvent faire de la pédagogie euh, parce qu'il y, y a quand même beaucoup d'acteurs. Euh... Alors, c'est vrai que la pédagogie, bon, elle est souvent sur les, les, les, les, les enseignes les plus, les plus visibles, en back market, on dit « mais c'est quoi la différence avec back market ?» Donc, on réexplique euh, de manière le, le plus simple, on essaie de le faire le plus simple possible, euh, d'expliquer ce que c'est qu'une place de marché versus un, un, un, un producteur-vendeur. Nous, on, en, on prend l'entière responsabilité des produits qu'on met sur le marché et on en fait l'entière transformation une place de marché, reste une place de marché, fait de l'intermédiation. On a géré nous, une des plus grosses marketplaces européennes, voilà, on faisait que de l'intermédiation avec presque quasi, quasiment zéro responsabilité sur ce qui s'y passait. Euh, là, on est responsable de tout ce qu'on met sur le marché, on, on, on, on, on met nous-mêmes et, et on transforme nous-mêmes les produits, c'est pas du tout comparable avec une, une, une simple, façon de parler, parce que le, ce que fait Market c'est quand même formidable, mais on n'est pas une place de marché, on n'est pas, on pas des, des simples intermédiateurs, voilà, on est, on est producteur, revendeur, quoi clair euh, du coup on va reprendre une question de viny qui dit quels sont vos fournisseurs et vos distributeurs moi je la compléterais euh, qui sont vos prestataires aussi euh, euh, qui font le reconditionnement comment vous les avez trouvés sélectionnés Alors... euh, qui sont les acteurs avec qui vous travaillez le plus qui vous permettent du coup de d'acheter de, de reconditionner de revendre euh, comme vous le faites alors, nous, tous nos partenaires aujourd'hui euh, en, en, en sourcing gisement, en fait, c'est des bon, partenaires historiques qu'on qu a accumulés, nous, sur plus de 20 ans de e-commerce, que ce soit en, en France ou à l'étranger, sauf que pour l'étranger, on s'est limité à l'Europe, on ne travaille pas avec nos, nos, nos, nos, nos sources extra-européennes, on travaille avec nos sources européennes euh, et sur lesquelles on, on va, on va s'alimenter en, en, en, en gisement, en déchets ou en produits, euh, en produits, euh, en produits euh, transformés ou à transformer. Donc ça va, ça va être des grossistes, des marques, des revendeurs, ça va être des, des, des, des, des, des centrales comme on l'a nommé tout à l'heure, Fnac, Darty, on a, on a un contrat Fnac, Darty d'ailleurs en rachat de, de, de retour, retour magasin, ça va être les, les, les enseignes d'occasion, ça va être tout, tout, tous les acteurs qui auront besoin à un moment donné de faire tourner leurs marchandises de seconde vie. Voilà ou produit neuf qui est devenu seconde vie pour des raisons X ou Y, par exemple, retour, tractation, opérateur. Bon, ben, on a des partenariats avec, avec certains opérateurs pour pouvoir récupérer ces, ces produits-là. Pareil dans l'e-commerce, e etc. En fait, tout acteur qui fait la revente de produits neufs à la base ou de, de, ou de seconde vie est notre partenaire ou notre potentielle source pour pouvoir alimenter notre, notre catalogue dans le cadre de, de la construction de notre arbre de besoin. On ne prend pas tout, on prend ce, qui, ce que ce qu'on a besoin pour alimenter notre cœur de cible et, et, et, et tenir notre, notre, notre, notre construction de gamme. Quoi. Voilà. Et après, les partenaires qui nous aident à, à, à, à faire la, la remise en état de ces produits, bah, pareil, alors, bien sûr, il y a les acteurs on va dire, traditionnels avec qui on va pouvoir travailler en fonction du besoin du moment euh, et en fonction aussi des produits, la technicité de certains produits. On va aller chercher peut-être un nouveau partenaire quand il faut attaquer, par exemple, du rebillage de carte mère. On ne va pas aller chercher... Euh, ben, un acteur qui n'est pas équipé de la machine qu'il faudra. Donc il faudra qu'on trouve à chaque fois l'acteur qui sera adapté par rapport au gisement qu'on a trouvé et à la panne qu'on a, qu a pu rencontrer. Euh, une fois, par exemple, anecdote, hein, on, a, on a voulu faire un coup sur l'électroménager pour, pour s'y essayer, pour qu'est-ce qu'on pourrait apporter dans le, dans le PEM, dans le petit électroménager. On a fait l'acquisition de 800-900 robots cuiseurs au groupe M6, euh, et ben, il fallait trouver l'acteur qui était capable d'encaisser de 800 robots cuiseurs et de faire la cannibalisation de pièces de certaines machines pour refaire les autres machines. Parce que le groupe M6, bien sûr, ne, ne voulait pas nous fournir les pièces détachées. Donc, euh, à chaque fois, voilà, on va, on va s'adapter euh, à trouver la source ou le prestataire en fonction bah, de, de, de l'arbre de besoin qu'on construit, des pilotes qu'on veut construire. Bon, des pilotes, je pense qu'on en a fait assez et on va, on, maintenant on sait qu'on qu on se, on, on se concentre et on est vraiment focus sur le ludique uniquement. Euh, et donc maintenant bah, on va bah, travailler principalement avec, avec des sources qui vont qui vont dans ce sens là et tous les ateliers qui vont nous accompagner seront les ateliers qui, euh, qui seront, euh, bah, auront ce savoir faire dans, dans, les, dans, les, dans les produits qui seront proposés sur notre catalogue de manière, euh, bah, de manière générale euh, autour, autour du gaming. Ce des ateliers qui vont être exclusivement en France hein, aujourd'hui. Mmh. Euh, on en a un dans le Nord, on en a un dans l'Est, un atelier à Paris, enfin, voilà, on, est, on est vraiment sur du local local. Euh, et puis l'idée, comme on en a déjà parlé euh, un petit peu dans, pendant la présentation, c'est d'aller de, de plus en plus vers, euh, vers l'insertion sociale, et notamment avec un, un partenariat qui est en cours euh, avec... Euh, un très, très gros acteur français de l'insertion sociale pour pouvoir faire travailler euh, des personnes éloignées de l'emploi et, et voilà donner une seconde chance aussi bien aux produits qu'aux personnes. C'est vraiment l'idée, quand on dit qu'on cherche à faire du local, c'est vraiment du local, mais euh, pour vous dire, on fait même travailler des petits réparateurs autour de chez nous. Hein. Donc, euh, mmh. euh, l'idée, c'est vraiment d'aller au plus profond du local, local, local. Quoi. Voilà, on, est, on évite d'aller faire, faire, faire, de on va dire… Euh, d'aller sur certaines usines sur en Pologne, euh, en Roumanie, etc., ça, on ne le fait pas. On pourrait le faire, on a tous les contacts, on travaille avec depuis très longtemps, on a décidé de ne pas le faire, on veut travailler de manière locale, donc on commence d'abord par euh, le quartier, le, le, la région, et après, quand on n'a pas le choix, on va aller sur d'autres régions, voilà, euh, mais on, on, on essaie de rester sur la France au maximum, et à date, on est à 99% de nos produits refaits en France, le 1% qui reste, euh, ils il proviennent de l'UK. Voilà. Ok. Ok. Euh, très complet <rire> euh, du coup on a une question de Stéphane euh, ah, ça, ça revient, on, on a déjà répondu hein. êtes-vous concurrent partenaire de back market ou cash converter, on l'a plutôt bien détaillé oui, on est très fier des partenaires avec tous ces gens là franchement c'est agréable de travailler dans un environnement où on ne se sent pas concurrent mais partenaire dans, un, dans une vision commune quoi. Et, et après chacun a son cœur de cible c'est ça qu'il faut voir. C'est le cœur de cible qui fait le business, c'est pas la concurrence avec tous les gisements qu'il a récupéré. Vu, vu qu'on a, qu a, vu la demande qu'on a très forte, la concurrence, ce n'est pas, pas vraiment le, le, le vrai point. C'est quel cœur de cible on va travailler, avec quelle offre de quelle offre produit on va amener à ce cœur de cible. Voilà. Top. Euh, du coup, on a une question de Steph euh, qui peut euh, nous co être répondu aussi par l'ITA. On pourra peut-être faire une réponse commune. Comment mesurez-vous votre impact social et environnemental Y a-t-il des indicateurs déjà établis alors, bah, bah, déjà pour répondre au niveau social, c'est très simple. Hein, vu qu'on n'a que trois apprentis, voilà, voilà, on a commencé avec euh, presque rien. Parce qu'on n'y avait que nous deux, nous deux, à bosser tout, tout, le, tout, le, tout le reste. Donc euh, là, on a décidé de faire de l'apprentissage parce qu'on euh, est, on y croit, on croit fort à. à, à à ce, à, ce, à ce type de, de formation. Donc, on a voulu commencer par l'apprentissage. On aurait pu prendre des gens euh, dès le départ en CDD ou CDI. On a misé sur l'apprentissage, on mise sur les, les, les jeunes qu'on qu qu prend avec nous hein, pour euh, qu'ils qu continuent avec nous. Euh, ce n'est pas, pas l'apprentissage pour faire les économies. Euh, J'ai toujours fait ça depuis 20 ans, à, à recruter une partie de mes équipes en apprentissage pour former des, nos futurs, voilà, avec les avec nous, que ce soit nos futurs cadres, etc. etc., etc. Et, euh, et on espère après bah, bien le mesurer à travers le partenariat qu'on est en train de mener avec le groupe ID pour euh, pour avoir après une vraie mesure, un vrai suivi au niveau, au niveau de ce qui va être créé dans le cadre de, de, de l'inclusion sociale ou de l'apprentissage en tout cas, de, de, de donner sa chance à tous et à ceux surtout qui ont été le plus le plus éloigné d'emplois pendant, pendant, pendant plusieurs années. Donc ça c'est en devenir, c'est pas encore mis en place, c'est en devenir. Et sur la partie euh, produit, comment on fait et bien Nous on fait très simple, on ne cherche pas à se faire des stats qui nous font mal au crâne parce qu'on n'a pas le temps, on est que deux. Euh, donc, on part du principe, on compte les produits qu'on qu arrive à, à, à éviter qui, qui partent à la benne ou qui partent à l'export. Donc, après, on pourra en faire un tonnage, hein, tout ce qu'on voudra, on pourra, on pourra le transformer en une statistique qui soit plus, plus marketing. Mais pour l'instant, nous, pour faire simple au quotidien, vu qu'on n'a pas beaucoup de, de, de, de temps et pas assez de personnes, on fait du comptage produit et on sait, le, on sait ce qu'on a par, par catégorie. Par, voilà. Donc, on, on pourra après en sortir une statistique beaucoup plus euh, marketée mais ce qui est important pour nous, c'est de sauver un max de produits. On sait que quand on est à plus de 20 000 produits de, de, de, de, de seconde vie, voilà, c'est qu'on on va dans le bon sens. C'est comme ça qu'on mesure. En tout cas, c'est comme ça qu'on qu trouve notre motivation ouais. quotidienne. C'est de voir le nombre de produits qu'on remet sur le marché, ouais. que personne ne voulait. Les cartons explosés, les produits éclatés, Et voilà, on en refait quelque chose de super, super joli. Et, et ça repart. Et les clients sont contents. Et ben on est content. On, on sauve le produit. On évite aussi une nouvelle production. Hein, parce que c'est un, un besoin qui était là. Donc, euh, soit, soit on y répond par une production. Euh, de, de, des matières premières, de la pollution, euh, du transport, etc. Soit on utilise le produit qui était déjà là, euh, qui avait bah, juste besoin d'un petit coup de pouce, hein, d'un petit, euh, petit pimpage, et puis euh, et ça. Euh, on le sauve de la benne on évite, euh, on évite une production. Et voilà, Parce que c'est vrai que quand on parle de reconsommation, pour bien comprendre la reconsommation, c'est pas uniquement le plaisir de vouloir consommer de l'occasion. Hein. c'est ouais. pas ça, hein. on n'est pas le Bon Coin. Enfin, c est, c est, on n'est pas dans ce délire-là, c'est vraiment on se dit, bah, alors, on peut reconsommer. D'une part, pour, bon, voilà, pour éviter, euh, éviter de, de, de, de racheter un produit neuf, on pourrait penser, on pourrait s'arrêter à ça, mais c'est surtout pour éviter de relancer des productions hyper consommatrices de, de matières premières et tout ce qu'on peut imaginer autour de ça. Donc, voilà, c est, c est, ça va beaucoup plus loin que le simple plaisir de dire je consomme un produit, euh, voilà, j'évite d'acheter un produit neuf, mais on ne sait pas trop pourquoi. Donc, on essaie d'accompagner nos clients en leur expliquant que derrière, il y a toute une mécanique, euh, et voilà, et après, on, on le justifie par tout la, le nombre de produits qu'on qu arrive à écouler, mais on n'a pas, pas encore la, les statistiques euh, idéal euh, euh, super joli sur lequel on, on pourra faire des super powerpoint donc là nous on fait du simple comptage produit et du coup il y a, a peut-être une mission que vous n'avez pas trop euh, parlé c'est la promotion de la reconsommation c'est un positionnement que vous avez pris bon maintenant avec les volumes c'est enfin ça va, au fur et à mesure, euh, cette mission-là va prendre de l'ampleur. Mais du coup, euh, vous avez aussi cette mission-là de. de, de ah, c'est ça, de... c'est tout à fait. C'est quand on, quand on, au quotidien, euh, de, dans notre action de proposer ces produits, c'est euh, on est vraiment dans, dans la promotion, l'évangélisation euh, autour autour de la consommation. Et c'est pas un simple mot parce que c'est nous on le voit bien depuis surtout que depuis qu'on ouvre un webstore, on est plus au contact du client. C'est très important d'aller d'aller évangéliser, d'aller expliquer, d'aller d'aller de, de, de, de convaincre les gens de consommer autrement. Et c'est. Euh, et c'est pour ça qu'on a créé un, un petit média. On ne dit pas qu'on a créé un truc de dingue, on a créé un petit média dans notre appli, une petite place qui nous permet de, comme, comme ça, de temps en temps, d'écrire un petit article pour expliquer ce que nous, on peut faire ou surtout ce que d'autres peuvent faire pour, pour faire changer les choses autour de la reconsommation et, et cette vision un peu euh, green et sociale euh, dans, dans, notre, dans notre quotidien tout simplement. Et c'est par ces petits exemples d'entrepreneurs euh, qu'on lesquels qu on peut côtoyer ou même de nos expériences à nous, c'est un vrai plaisir de les partager avec, avec, avec nos clients et puis des fois même sur une panne d'un produit, hein, quand on prend le télé, le, au téléphone de notre client pour, pour parler de la panne du produit, c'est vachement sympa de passer encore un quart d'heure avec lui, lui expliquer comment ça s'est passé et pourquoi la panne et, et, et un peu parler du produit, et parler de, de consommation, du pourquoi du comment, de pourquoi des fois on va pas assez rapide par rapport à une marque pour pouvoir répondre on telle ou telle, telle demande de SAV. C'est une vraie passion. C'est très sympa d'être dans cette promotion et l'évangélisation de la reconsommation et de tout ce qui est en backstage, hein, que les gens ne voient pas, de leur expliquer vraiment les choses pour qu'ils comprennent qu'on n'est pas dans une production et une industrie du neuf, parce qu'ils ont tendance à croire ça, malheureusement. Euh, et c'est un peu aussi le travers de certaines grosses plateformes aussi qui amènent qui donne cette impression qu'on consomme de, de, de, de, de, de, des produits reconditionnés autres comme si on consommerait des produits neufs. Non, il y, y, y a des enjeux derrière, il faut, faut les expliquer. Et, euh, et c'est ça qui est, qui est très intéressant au quotidien. C'est pour ça aussi qu'on était content de s'associer avec l'agence Players, parce que ça nous a permis de faire cette vidéo que, que vous pourrez aller voir sur YouTube, euh, voilà, qui, est, qui, est vraiment, euh, qui est vraiment très forte et qui, qui exprime bien tout ça. Hein, voilà, ce tout ce que nous, on défend comme, euh, comme valeur, euh, c'est cette lutte contre le gaspillage. Quoi. Et puis le, le, le vent de manière hyper ludique, hein. pareil, vous verrez la vidéo, c'est très ludique, on ne se prend pas au sérieux. On ne veut pas non plus être moralisateur, on ne veut pas non voilà. plus euh, être politique, hein, entre guillemets. Euh, voilà, bon, nous, on, on, on propose quelque chose, euh, la, la lutte anti-gaspille, euh, à notre façon. Voilà, regardez le film, vous comprendrez. Top. Elle est bien la vidéo. <rire> euh, du coup, on va... Alors, j'aime bien cette question encore, Steph. Euh, comment imaginez-vous Allover dans 5 ans Parce que là, vous êtes deux, enfin, avec les alternants. Euh, dans 5 ans, euh, post levé, vous en aurez peut-être fait deuxième, ou voilà. Euh, comment, à quoi ressemblera Allover Enfin, euh, voilà, dans, dans vos yeux, en tout cas, ce que vous imaginez. Bah déjà, on ne sera plus deux, parce que sinon, je pense qu'on <rire> ouais, va être posé en vol. Déjà, on, a, on aura constitué une très belle équipe, une équipe qu'on espère euh, à notre image. Euh, et c'est ça qu'on cherche à, à, à faire principalement. On ne veut plus refaire ce qu'on a fait par le passé, construire des mastodontes. Avec des, voilà, on ne cherche pas à, à aller chercher absolument le milliard, aller chercher la, la, la boîte avec des milliers de personnes. Non, on veut des boîtes à taille humaine qui vont créer des ambiances, qui vont... Voilà, qui vont changer les choses. Vraiment, euh, l'esprit du, du, ce que moi du e commerce des, des années 2000, hein, vraiment, euh, on a envie de révolutionner et on veut que ça reste à taille humaine. Et, et à taille humaine, ça ne veut pas dire pour autant qu'on se limite à, à des croissances ou à des nouveaux marchés. Mais je pense qu'il sera intéressant de constituer des, des structures d'entreprise adaptées euh, après à chaque verticale qu'on pourrait aller attaquer plutôt que de tout mélanger autour d'un même chapeau où on crée des espèces de méga, méga structures où après tout le monde se perd et et l'âme se perd et un moment donné le business se perd et la boîte se plante, donc à un moment donné c'est plutôt pas mal de, de, de, de nous dans la vision qu'on a, c'est qu'on a un, un allover qui est un pilote autour du Attaque ludique euh, mais après derrière, de, demain on peut très bien imaginer que ce qu'on a créé sur allover qui peut encore aller très loin euh, sur, sur, la, sur, la, sur cette partie là, peut créer des verticales complémentaires sur lesquelles il y aura des entités dédiées avec des managements dédiés, mais qui soient vraiment tous quelque part mis en, mis en stylo pour que ces esprits euh, soient un peu préservés, qu'on n'ait pas des gros groupes comme on a pu connaître, connaître par le passé. Et donc, l'avenir euh, donc, d'un de, de, all-over dans 5 ans, ça peut être un -over qui peut demain over qui pourra attaquer le jouet, qui pourra attaquer la puriculture, qui pourra attaquer le textile. En fait, il n'y a rien qui nous arrête parce qu'on a toutes les sources, on a tous les contacts, on a, on a le savoir-faire. C'est juste une question de ne pas tout faire en même temps pour ne pas se perdre. Mais aujourd'hui, euh, le, le, le, les. les, les, les, les, les des pratiques faites sur Allover sont des pratiques qui peuvent se qui peuvent se, se, se, se démultiplier par, par, par, par segment et par, et par niche de marché. Voilà, donc Allover, dans cinq ans, ça peut être, ça peut être Allover jouet, ça peut être Allover, Allover fringue, ça peut être... On peut imaginer plein de choses autour de lover tellement c'est sympa à vivre au quotidien. Euh, donc, du coup, on va prendre une... Alors, la prochaine question, euh, c'est... Bonsoir. Qui sont vos actionnaires actuels en pourcentage Et quelle sera euh, votre structure d'actionnaire après la levée de fonds euh, Après, quel pourcentage d'actions par euro d'investissement On rentre un peu dans le détail, mais on va vous donner les, les chiffres, enfin les, les grandeurs. Mais je pense que l'actionnaire actuel, il est assez simple à décrire. Oui, c'est ce on est trois. Voilà, donc c'est euh, Christophe, euh, moi-même. Donc euh, euh, euh, à date, j'ai euh, 80%. 80% euh, ensuite Anne-Sophie à 15% et Players Paris à 5%. Et du coup, demain, euh, c'est vous, c'est ce Dita <rire> en plus. Voilà. Tout simplement. Voilà. Euh, voilà. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est assez simple à résumer. Euh, la table de capitalisation euh, de l'entreprise c'est plutôt aussi euh, positif parce que vous avez réussi à, à faire tout ça sans, sans première levée de fonds etc juste euh, par votre business et, et votre modèle économique c'est euh, important pour nous de rester assez indépendants et de ne voilà, pas perdre notre idée, notre âme et, euh, en faisant rentrer trop tôt un investisseur euh, euh, extérieur et puis là aujourd'hui euh, on le fait euh, justement avec l'ITA parce qu'on est convaincu que c'est un acteur euh, ben, voilà, qui, qui nous suit euh, qui nous suit dans nos valeurs, qui nous suit dans nos idées et non pas euh, un fond X ou Y euh, qui viendrait euh, faire juste de la finance euh, chez nous. Quoi. Et perturber la vision, oui. Ouais. Ça serait trop tôt. Mmh. Euh, du coup, une question de Stéphane qui résume un peu peut-être euh, bien les choses. Faites-vous du quasi-neuf avec du vieux, en somme euh, ouais, on pourrait on pourrait dire ça. On, des fois, on fait même du neuf avec du neuf, hein, pour vous dire. Hein. Est... En fait, on est, on est tellement pas raciste sur le régime des produits qu'en fait, on, on se fait plaisir avec tout ce qu'on peut récupérer. Et des fois, on récupère des choses, mais c'est quand même. Même nous, ça nous choque, venant de ce business-là, de se dire qu'il y a des produits qui sont quasiment mais même quasiment inutilisés, mais qui dorment dans des stocks pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est des trucs de dingue. Donc à un moment donné, euh, oui, y a, on imagine souvent la seconde main, on imagine le bon coin le reconditionné. et puis on oublie tout ce qui se passe dans la distrib. Nous, on vient de la distrib, on sait ce qui se passe derrière et vous n'imaginez même pas le gâchis qu'il y a sur des produits qui ne sont même pas utilisés ou juste parce qu'un packaging, est complètement déglingué, le produit part à la benne. Donc euh, même s'il y a des lois bah, aujourd'hui qui l'interdisent, les produits, voilà, de manière magique, euh, on ne sait pas où ils vont. Euh, donc aujourd'hui oui on fait du neuf avec du vieux, euh, on fait euh, on fait euh, du super neuf avec du neuf, on fait. L'objectif, c'est vraiment que les clients soient super fiers de leur achat et, et, et, et pas des détournés. Parce on n'est pas dans un dogme où on ne veut pas que les gens euh, achètent du, du, du neuf. Hein, ça, on n'est pas dans ce délire-là. Euh, mais on veut leur montrer qu'on peut consommer autrement. Et consommer autrement peut être en plus super ludique, super sympa. Parce qu'ils ont plein d'histoires à raconter à leurs enfants sur leur histoire du produit, etc. etc. Voilà. Mais oui, on fait, on fait du neuf avec du vieux. Euh, c'est... C'est bon pour ça. Quoi. Après, on ouais. pourra aussi avoir un produit qui, qui conserve un, un petit défaut esthétique, une particularité, euh, voilà. mais on, on va toujours le préciser et en général, ça ne pose pas de soucis. Les... Enfin, quand, quand on explique le. Les... Mais les gens comprennent. Parce qu'à un moment donné, on peut, pas, enfin, on peut faire, mais la transformation, donné a ses limites au niveau économique. C'est qu'à un moment donné, on ne peut pas aller trop loin. Et il y a des gens aussi qui n'ont pas les moyens non plus de, de, de, de, de prendre l'extrême le, le, le, perfection dans la, dans, dans, la, dans la remise à neuf. Donc, on, il faut qu'on propose aussi des produits qui soient, qui soient dans, proches de, de, de l'état dans lequel on l'a récupéré, même si techniquement, il a été, il a été revisité. Euh, mais au moins, on explique les choses. Et après, on amène les gens aussi en fonction de leur budget. Moi, je l'ai vu là, sur, encore aujourd'hui sur, sur un autre PlayStation. Euh, les gens n'avaient pas les moyens d'acheter des PlayStation euh, comme neuve PS4, PS4 Pro. Et ben, ils sont partis avec des, des Slims qui, qui avaient des petites rayures euh, sur, sur la coque. Mais ça, ça correspondait à leurs besoins. Il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Il faut juste avoir l'offre qui correspond à ce besoin. Mais en tout cas, on propose l'éventail complet euh, pour, pour répondre, à, répondre aux, besoins des, aux besoins et aux moyens des gens. Sinon, pour nous, les pas compliqué de remettre à neuf euh, complètement une, une console ou autre. Hein, Il voilà. n'y a rien d'impossible. C'est juste une, une, question de, une question économique. Voilà. Pour, euh, pour nous, mais aussi pour la personne qui, a, qui, vient, qui vient acheter le produit. Euh, top, on va passer à la question de Bruno. Euh, Qu'attendez-vous de vos futurs actionnaires en complément de l'investissement Est-ce que vous avez imaginé euh, bah, peut-être une animation de communauté ou l'envie en tout cas de tirer parti de ce financement participatif ah bah oui, l'idée, c'est justement d'être dans le participatif et d'ouvrir le capital comme ça un peu euh, au, au grand public, hein, de manière, de manière on va dire, générale de, dans le terme. Euh, c'est aussi d'avoir euh, cette espèce de, de, de voix du client en interne, parce que déjà, on essaie, nous, d'avoir la voix du client tous les jours, d'appeler de, de, nos clients, de, de les prendre en direct quand il y a des problèmes de SAV pour comprendre et voir un peu comment ils nous perçoivent. Mais c'est bien aussi d'avoir en, en, en interne cette, cette même. Euh, cette même voix quoi parce que vous serez tous je pense consommateurs de Lover et vous êtes vous serez je pense tous vous êtes déjà tous consommateurs de, de, de seconde vie c'est toujours intéressant d'avoir cette voix du client pour pour pas perdre le, pas perdre le, le, la, la, la, la ligne entre guillemets hein, pas, pas perdre la voix donc euh, voilà donc c'est pour nous c'est un vrai plus ouais, on a parlé aussi tout à l'heure de, de notre média le média qui est sur euh, sur Lover donc qui est aujourd'hui euh, alimenté euh, ben, par nous mêmes et par quelques par quelques journalistes en freelance mais euh, euh, voilà, dans notre vision, ce média, on le veut aussi collaboratif et ce serait super riche que d'avoir justement ben, tous les actionnaires, enfin, ce qu'ils souhaitent en tout cas, qui puissent venir euh, en collaboratif, ben, venir participer aussi à ce média, proposer un sujet, pourquoi pas proposer un reportage, enfin, amener du contenu et nous aider aussi à évangéliser cette, cette reconsommation. Très clair. Euh, et puis, bah, si Bruno, euh, vous devenez actionnaire, vous pouvez, euh, si vous voulez aussi, vous saisir du sujet et, et créer un groupe avec tous les autres investisseurs, c'est possible aussi. Euh, on a une question. Euh, nouvelle question Êtes-vous seulement actif en France ou adressez-vous d'autres pays alors aujourd'hui, on vend euh, sur beaucoup de pays à travers nos, nos partenaires, euh, principalement en Europe. Hein, on, a, on reste sur l'Europe euh, à date. Comme on l'expliquait en, en début de présentation, on est à peu près à 18% de notre volume qui, qui, qui, qui, est, qui est fait sur l'Europe. On a vu, on a pu voir que sur certains segments, euh, les ventes peuvent exploser sur certains pays parce que très très portés sur la catégorie, par exemple le gaming. Hein, le gaming est très très très fort sur, sur l'Allemagne par exemple. UK, on les adresse pas, mais sur UK aussi c'est un pays qui est très très très gamer, l'Espagne aussi. Donc on voit que sur certaines catégories, on peut se retrouver avec du 50-50 ans, ans très rapidement. Euh, mais à date, en, en tout cas de manière, manière moyenne, on est à 18%, 18-20% sur, sur la vente européenne. Là on a signé une, un, un partenariat avec une plate, méta plateforme qui, qui distribue sur, sur tous les pays européens. Donc là on va de toute façon se distribuer de manière, de manière automatique, on pourrait dire ça comme ça, sur, sur l'ensemble des pays, sur l'ensemble des pays très prochainement. Euh, en fonction des, euh, des, des, euh, des enseignes qui seront présents dans ces pays là. Donc on, on, tra on travaillera à travers eux avec les principaux acteurs de chaque pays euh, pour, pour pour amener nos notre, notre, notre produits euh, à, à reconsommer. Alors l'idée pourquoi alors j'en je, je, profite de, de, de, ouais. de ce pourquoi ne pas faire euh, ne, ne pas faire que la France c'est qu'aujourd'hui malheureusement il euh, y a des gisements qui sont des fois trop importants pour être absorbés par seul français donc c'est ça qui est quand même dingue parce que les gisements qu'on récupère ce sont des erreurs pour moi ce que j'appelle des erreurs d'achat de central où on se retrouve avec des, des, des surstocks ou des, ou des des des surretours de produits euh, et qui ne peuvent pas être complètement absorbés par le marché français. Donc, de toute façon, il est important de pouvoir s'ouvrir sur le marché européen pour pouvoir écouler une partie de cette marchandise, parce que le marché français, des fois, sur certaines catégories, ne peut pas absorber ce qu'on récupère. Euh, top, du coup, on a une question Question sur le SAV, une très bonne question de Bruno qui dit euh, Le SAV est souvent une, un vrai challenge pour les startups qui grandissent euh, au niveau de la réputation. Avez-vous déjà prévu des partenaires pour vous soutenir bon, Pas vraiment, parce qu'en fait, on n'a pas trop de problèmes de SAV. Euh, on fait en sorte d'avoir des produits de qualité pour ne pas avoir trop de SAV. En fait. Donc, euh, en gros, le, le, le service SAV, euh, bah, il est euh, limite devant vous, voire même euh, une, une demi-personne en plus et encore, voilà. En gros, on arrive à, à tenir la charge du fait que, euh, à travers déjà un système de plateforme qu'on utilise, euh, beaucoup de chats et d'écrits pour, pour limiter aussi les, les, les, les, les, les contacts. Mais la qualité produit, ça, ça fait tout, tout simplement. Euh, quand vous avez un produit de qualité, vous n'avez pas trop de contacts et donc vous n'avez pas besoin d'avoir un service client euh, démesuré. Voilà. Bon, alors, il peut arriver de, demain qu'on ait un dérapage, euh, mais à date, en tout cas, on fait en sorte que nos produits soient le plus, euh, le plus clean possible. On essaie de mettre les notices explicatives partout pour éviter d'avoir de, de, de, de la prise de contact pour des choses, des fois, un peu inutiles. Euh, voilà, donc il y a plein de méthodes qui font qu'on euh, arrive à tenir la charge, euh, en tout cas à date. Et demain, on, je pense qu'on pourra faire face, même avec la montée en puissance, soit deux x trois de ce qu'on a prévu, avec une équipe assez réduite pour la gestion de, de, de, de ce SAV, qu'on continuera dans cette optique de produits de, de, de produits de produit qualité ok euh... Oui, après, voilà, avec le volume, peut-être que du coup, euh, ça, va, ça va évoluer aussi, mais... Bah, même mais si euh... les proportionnel, c'est en fait. proportionnel. Un taux de SAV, mmh. il est proportionnel avec quelque chose le poids. Donc, à un moment donné... Euh, vous perdrez toujours le même, même. Quoi. Voilà, si un, demain, même. Si on fait 1, demain, on fait 3. Même si on fait x3, on ne va pas faire une équipe SAV x10. Ça n'a pas de sens. Donc mmh. euh, voilà. Donc voilà. c'est, Mais notre taux, notre taux de retour restera constant, euh, sauf si on décide de sourcer, de travailler trois de nos produits. Mais quand vous avez les mêmes méthodologies, normalement, votre taux de qualité, vous le connaissez, donc vous savez vous, vous arrivez un petit peu à, à borner votre, euh, voilà, votre, euh, votre, votre organisation au niveau, euh, niveau, euh, niveau, euh, niveau SAV. C'est très clair. Euh, on a une question de Corjova euh, est-ce que les consommateurs peuvent vous donner les produits en fin de vie alors, en général, euh, c'est nous ce qu'on explique souvent, notre modèle économique, c'est nous, on reprend uniquement qu'aux entreprises. On évite la reprise aux particuliers. En tout cas, on n'est pas, euh, justement, c'était un des exemples de pourquoi on n'était pas comparable encore à des, à des, à des acteurs de l'occasion de manière générale. On ne reprend pas aux, aux, aux particuliers en direct. On ne passe que par les structures, les structures euh, voilà, euh, euh, d'entreprise. Euh, donc, on le fait uniquement dans, le, dans un cadre, on va dire, de proximité. Je prends l'exemple du web store donc à Maison Lafitte, où quand les gens viennent nous le proposer, bien sûr, on ne va pas leur refuser un, un mmh. produit qui, sur lequel ils souhaitent se, de se séparer, parce que souvent, ils nous disent, on va le mettre à la poubelle. Oui, je ne sais pas quoi en faire, voilà. euh, ils viennent avec leurs produits. Bon. Ah, on voilà. est... Donc, on le, récupère, on, on le récupère comme ça. Maintenant, ce n'est pas un modèle économique pour nous de reprendre directement particulier. Si on reprendra, si on doit reprendre dans, par, par ce biais, on passera toujours par des, un intermédiaire euh, professionnel qui va nous sécuriser toutes ces parties approvisionnement. Voilà, pour des raisons euh, simples, hein, fiscales, euh, pour plein de raisons. En fait, ce métier-là est assez compliqué. Il ne faut pas qu'on soit demain ennuyé dans, dans notre gestion par, euh, voilà, par des travers qu'on connaît euh, sur la reprise aux particuliers. On préfère, en tout cas, sur, euh, à date, hein, dans notre modèle, euh, de s'appuyer sur des, des, des, des, des partenaires qui sont, euh, qui sont professionnels dans le secteur. Et, euh, et c'est bien mieux ainsi. On a une... Dernière question de Thierry, mais qui en fait euh, a déjà été vue, mais peut-être que Thierry n'était pas encore là. Euh, donc c'est qu'est-ce qui vous différencie Il d'anciens comme donc on l'a bien détaillé. Il y a c'est euh, euh... simple. Nous on, ouais, fait pas... on peut soit, soit Thierry <rire> re retourne voir le replay après, mais EasyCash, ça se remet dans cette occasion, on fait une transformation de produits, et, euh, et, et, et, et ils sont nos partenaires que, voilà, dans, dans les deux sens, on leur vend, ils nous vendent, on est tous partenaires dans le secteur. Le, le modèle EasyCash à la base, c'est quand même un modèle de prêteur sur gage. de, de euh, voilà, Je, je te donne un produit et en échange, j'obtiens euh, du cash. Hein, EasyCash Cash, cash voilà. converteur, modèles voilà, On n'est modèle absolument pas dans un modèle de prêt sur gage. On ne reprend pas en particulier ce que je viens d'expliquer juste avant. On ne reprend qu'aux entreprises, on transforme les, les, les produits. Euh, voilà, on n'est pas, pas dans une approche vraiment de, de, de, de, de, de prêt sur gage entre guillemets, euh, portés par les e-cash, converteurs, sous euh, je ne sais plus qu'il y a d'autres comme enseigne et qui on travaille. Voilà. C'est des modèles complètement différents, même si on se rejoint sur toujours le, un produit qui est, euh, qui est dégradé. Voilà. C'est le point commun, c'est le produit dégradé. Mais euh, vous le verrez sur une de nos matrices, sur un de nos decks, on est vraiment sur une transformation, sur du produit ludique, et, et dans notre secteur, on n'est pas beaucoup euh, à faire ce qu'on fait, c'est-à-dire d'être autant producteur, transformateur, que revendeur. Voilà. Ok. Euh, ça peut être le, le mot de la fin. Je sais pas si, a priori, il n'y a pas d'autres questions, euh, puisque quand je vois, il une question sur les consommateurs peuvent vous apporter aussi des épaves. Vous y avez répondu, <rire> du coup. Euh, donc, euh, je ne sais pas si vous aviez des choses à rajouter, tous les deux, euh, un peu le mot de la fin. Parce que, bah en fait, c'est passé super vite, il est presque 19h. <rire> bah pour le mot de la fin, c'est qu'aujourd'hui, on, on, on est content de travailler sur, sur une niche. On est sur une niche, quand on parle de high-tech ludique, ça paraît un peu bizarre ce nom, mais en fait, ce n'est pas, pas si bizarre que ça. C'est qu'aujourd'hui, ça, ça, c'est quoi le, le ludique C'est bah, toute la partie gaming, c'est toute la partie créative qu'il y a dans l'utilisation des produits high-tech. Et aujourd'hui, notre secteur, bah, voilà, ça nous permet de, de borner notre, notre catalogue, ça nous permet d'adresser une clientèle beaucoup plus... Expertes et beaucoup plus fidèles aussi. Euh, on est vraiment sur un segment de marché qui nous est propre et qu'on connaît, nous, parce qu'on pratique depuis, depuis une vingtaine d'années. On a grandi, on a toujours grandi avec, avec, avec ces, ces, ces, ces acteurs-là, les early adopters, les, les geeks, les gamers. Voilà, et c'est encore eux qu'on adresse parce qu'on est à l'aise, parce qu'on a grandi avec ça. Et on aurait pu, par notre modèle, par notre savoir-faire, on peut, on peut, comme on le disait tout à l'heure, on peut refaire des, des, des, des verticales. Électroménager, textile, on pourrait le faire. Mais ça, ça se fera peut-être dans un second temps. Mais aujourd'hui, on est passionné de ça. On a grandi de cet univers-là. On trouvait ça normal de retourner quelque part vers ces, ces premiers clients qu'on a eus il y a 20 ans, leur proposer le, la, la même approche, mais à travers de la reconsommation, tout simplement. Et, et, et souvent, ces acteurs, comme ils consomment énormément d'électronique euh, parce qu'ils sont accros, euh, c'est pas mal d'arriver à, à, à, oui, à, à évangéliser leur consommation et les amener à consommer un peu, voir tout, à travers à travers des produits euh, des produits de, de, de, de seconde vie. Quoi. Voilà. Et entre temps, on a deux autres questions qui ont été ah. posées, puis après on arrête, mais je vais pouvoir y répondre. La durée de la, la campagne de levée de fonds, euh, vous avez une première tranche jusqu'à la fin de l'année pour euh, avoir la réduction d'impôt euh, 2021 à 25%, euh, donc en gros, euh, vous avez jusque, euh, jusque euh, mi-décembre pour investir euh, et, euh, et après il y aura sûrement une seconde tranche euh, sauf si on lève tout d'un coup euh, en 15 jours euh, mais il y aura une seconde tranche euh, sur 2022 euh, et donc ça va ouvrir demain soir ou vendredi matin euh, et la question de Thierry comment proposer un partenaire en fournisseur euh, est-ce que euh, je... oui mais on, on s'était eu en ligne Thierry euh, vous, aviez, vous aviez téléphoné il y a quelques temps euh, voilà moi, ça, ça tout simplement tout simplement discuter puis voir comment on peut organiser de manière euh, de manière logistique les choses. Euh, bon, en ce moment, on est, on est assez chargé puisqu'on est en plein, euh, en plein période de Noël et puis en pleine euh, plein levée de fonds, mais euh, euh, c'est des choses dont on peut discuter euh, soit en nous contactant via le chat ou comme vous l'aviez fait en téléphonant. Euh, Il voilà. faut savoir qu'aujourd'hui, on n'a aucun problème à faire des partenariats. Là, on va faire une jeu de avec le groupe ID. Enfin, on est hyper ouvert. Le but, c'est d'avancer. On, on, on, on ira toujours plus vite en avançant à plusieurs. Et, et, et sincèrement, il y, a, il y a beaucoup de boulot sur le secteur, il faut, faut pas croire. Euh, et donc, euh, avec plaisir de faire des partenariats avec, euh, avec euh, des grossistes, des marques, des enseignes, etc. Voilà. Nous, en tout cas, on en signe presque tous les jours des, des partenariats et on est content d'avancer comme ça. Et, et voilà. C'est comme ça qu'on va réussir à, à changer les mentalités de consommation si on est en étant tous, tous mmh. réunis ensemble à, à, œuvrer, à œuvrer pour la reconsommation. Et comme je le dis, à chaque fois, voilà, ce qui est important, c'est quel cœur de cible on va adresser. Et, et, et ce n'est pas une enseigne qui va pouvoir adresser tous les cœurs de cible. Mmh. Ça n'existe pas, malheureusement. Euh, donc, euh, voilà, on sera toujours plus fort à plusieurs pour adresser un marché beaucoup plus large. Plus le réseau est grand et plus on peut d'un côté récupérer des produits et les sauver et de l'autre ben, leur trouver des sorties. Tout à fait. Très clair. Bon, ben, je crois qu'on est bon. Hein. On a pile poil fini à 19h. Ben, merci à tous les deux en tout cas. Euh, et puis euh, il n'y a plus qu'à lever des fonds sur l'ITA et, euh, et, et à développer cette belle activité. Merci à tous les deux en tout cas. Merci, merci, merci à tous de nous avoir écoutés. A très merci. bientôt. Au revoir. Au revoir.